Alors, une dernière chose que j'aimerais faire avec cet éditeur, c'est qu'il me prévisualise, qu'il m'affiche le, le résultat de mon code. Ici, ok, j'ai une page HTML. Si j'ai envie de voir à quoi elle ressemble dans le navigateur, bon d'accord, je peux faire « Révéler » dans le Finder. Il va me l'afficher. Je peux dire « Ouvrir avec un navigateur okay, ». Il va me l'afficher dans Safari. Mais si je fais une modification dans mon code maintenant, par exemple je rajoute un élément numéro 2 et eh bien il va pas me rafraîchir le code je vais être obligé de le faire à la main c'est très fatigant donc est-ce qu'il existe une extension qui me permettrait d'automatiser ça je vais aller dans les extensions et qu'est ce qu'il me propose rien d'utile ok je vais demander s'il existe une extension live serveur peut-être il en existe plusieurs live reload live serveur alors cette extension là m'a l'air pas mal du tout je vais l'installer ok j'ai maintenant ici un bouton go live je vais essayer de faire ça depuis mon fichier index.html. je clique sur go live et qu'est ce qui se passe ah oui mon navigateur a été lancé et cette fois ci je vois ici à cette url qu'il s'agit bel et bien d'un serveur local sur lequel tourne ma page web alors qu'avant j'avais ouvert un fichier et donc son adresse, c'était file 2. slash slash. C'était simplement un fichier ouvert sans serveur. Je vais fermer cet onglet pour ne pas me tromper. Je vais faire maintenant une modification dans mon code. Allez, je masque toutes ces fenêtres. Et on va voir si ça fonctionne. Je vais rajouter un troisième élément. j'enregistre et dès que j'enregistre ma fenêtre s'est rechargée vous avez vu c'est magique voilà la fonctionnalité du live serveur je peux l'arrêter en cliquant encore une fois sur cette icône ici il a été éteint et je peux cliquer encore une fois dessus et il redémarre donc quand vous êtes en train de travailler sur un document vous pouvez activer ce serveur et à chaque modification de fichier dans le dossier dans lequel se trouve votre projet la page sera rechargée immédiatement dans le navigateur. C'est génial. Alors, à partir de maintenant, je vous laisse vous débrouiller. Au revoir.